Et il y a une quinzaine de jours, donc Mec a décidé de, de changer d'endroit et d'emmener ses petits loutrons dans une catiche qui était disponible en quarantaine. Donc à partir de ce moment-là, on a pu observer continuellement nos loutrons puisqu'on a une vidéosurveillance qui nous permet donc de regarder ce qui se passe. Et effectivement, les loutrons commençaient à s'émanciper un petit peu, à sortir de plus en plus de la catiche, toujours accompagnés de leur mère. Euh, elle, euh, elle leur offre des bains, cest à au début euh, ils sont un peu craintifs, donc elle va les emmener, elle va les forcer hein, à aller dans l'eau. C'est pas inné hein, chez la Loupe d'Europe d'aller tout de suite dans l'eau et de savoir nager, donc elle les force au début, et puis elle est ressortée elle-même de l'eau. Maintenant, au fur et à mesure qu'ils grandissent, euh, ils prennent de l'assurance et ils y arrivent à y aller tout seul, et à ressortir tout seul, mais toujours sous la, la vigilance de leur, ma de leur maman. On voit également, comment on met à disposition la nourriture pour la femelle, que les petits commencent à vouloir manger la nourriture solide. Donc là, on va pouvoir entamer la phase donc, de sevrage, qui va être un peu longue. Hein. C'est-à-dire qu'elle va encore les été deux mois. Mais d'ici deux mois, du coup, les petits ne mangeront plus que la nourriture solide. Aujourd'hui, l'intervention consistait à attraper pour la première fois les petits loutrons, qui sont nés maintenant il y a deux mois, pour faire un examen clinique, euh, les identifier à l'aide d'un transpondeur électronique qu'on implante euh, sous la peau, et aussi les, les vermifugés. C'est vraiment depuis qu'ils sont nés, c'est la première fois qu'on a l'occasion de les manipuler, de les attraper. On a donc déterminé le sexe des animaux à la faveur de cette, euh, cette intervention, et on s'est rendu compte qu'on avait deux mâles. Ensuite, tu as, as, as, as le prépuce ici, tu vois. Ouais. là, bah, De 0 à 2 mois, là, les, les loutrons s'en mettent uniquement au, au lait maternel, euh, quasiment. Et là, on arrive à, à un moment, une période de transition pour eux, où euh, ils vont un peu, euh, la mère les, les laisse un petit peu plus souvent, un peu, petit peu, un peu plus régulièrement. Ce qui nous a permis, nous, bah, de pouvoir les attraper en, ayant, en profitant d'un départ de la mer pour euh, séparer les, les jeunes. Et pendant ces deux mois, ils ont été au début, ils sont restés dans la catiche avec, euh, avec leur mère. Ils ont à part dormir et, euh, et manger, ils n'ont pas fait grand chose. Ensuite, les yeux se sont ouverts. à peu près, je crois, je dirais autour de trois semaines, deux à trois semaines, les yeux sous. Et puis là, récemment, ils sont un peu plus dégourdis, ils sont sortis de la catiche, ils sont en phase d'apprentissage intensive en hein, ce moment. Donc du coup aujourd'hui, comme on sait qu'on a deux mâles. Euh, L'équipe a déjà travaillé à chercher des petits noms, des petits noms à consonance plutôt bretonne bien évidemment. Euh, donc on va demander à notre public de nous aider à choisir parmi une liste de petits, euh, de petits noms pour nous le